Wesh oh, les gars Je crois que ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu les gars nouvelle vidéo Unboxing non, pas vraiment pas vraiment un unboxing les gars Nouvelle vidéo on va custom mon vélo Ça tu connais ça c'est le colis des familles Donc voilà les gars allez bah je pense qu'on va commencer hein. Voilà donc hop on va voilà bon ça je vais pas vous mito, J'ai déjà ouvert le colis, Donc j'ai rajouté les trucs parce que hein, les trucs ils étaient pas déjà en colis Ça des petits magoura, je pas tout mettre, hein, je vais juste mettre un petit autocollant magoura. Alors, les gars, là, les autocollants. cray des petits craig, c'est un peu la base, il y en a 4 je vais en mettre que 2 j'en avais commandé que deux. C'est quoi les deux, je sais pas s'il y a quelqu'un, euh, hein. Voilà, hop, hop, aïe, aïe, aïe, ça pas vous plutôt c'est un peu la base les poignées dit dites rouge j'ai hésité avec noir mais je me dis vas-y rouge je voulais pas trop mon ancien vélo il y avait beaucoup trop de pas. parce que là j'ai pas de poignées il y a des poignées noires un peu dégueulasses un truc des voilà quoi voilà poignées bon ok ok alors voilà le comptoir hop c'est des petits euh, le comptoir euh, bike shop parce que j'ai commandé au comptoir les gars voilà avec un hashtag bike life ici les gars je vous, vous filme avec un s21 ultra je sais pas quoi là. s sur le 21 euh... Ouais, voilà quoi. Euh, voilà, donc du coup j'en ai pris 3. J'en ai pris un blanc. plat comme ça, on en mettra pour euh, attacher à boire. Les gars, les gars, là, il n'y a que l'enquête au moins. Enfin, c'est la partie. Il y aura un hashtag. Et, tout. et voilà, les gars, la petite ocelle. Ça, c'est une S-Belt Flyer, Flyer stick Les gars, ah, elle est trop confortable. En fait, j'ai déjà essayé. Les petits décapsuleurs, les américains, tu vois, ils aiment bien ça. Là. Donc euh, Ouais les gars c'est une très bonne scène. Hop, à l'arrière. Vous savez quoi on va la déballer hop, hop, Parce que j'ai que c'est que ça pour qu emballer là. Et voilà, hop, hop. On va la sortir de ton emballage. Clac clac. Hop hop. Waouh, elle est trop. elle est trop belle je dors avec un petit à l'arrière en plus un petit truc je passe si vous voyez bien et ce box là voilà Hop. moi on, je vous propose qu'on se retrouve quand on met tout ça sur le vélo allez tout de suite les gars je crois qu'on est avec le magnifique le magnifique vélo voilà, c'est un monster reaper. J'ai envie de vous dire voilà, voilà. Hop, donc on va commencer par quoi euh, Personnellement, je pense que je vais commencer par les poignées. Hop, je vais faire à côté. les voilà. petites poignées. Alors les gars, tuto poignet, tuto poignet, le WD40. Voilà les gars. Et poignées, moi je vous conseille WD40. Prends un petit tournevis. Les gars, pour mettre un élastique, j'ai oublié qu'il fallait enlever le frein pour le faire passer. Donc les gars, le problème c'est que donc du coup, faut que je renlève cette poignée, que j'enlève je le frein, que je mette un élastique. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Les gars en fait je vous montre je suis trop débile parce que du coup vous voyez il y a le frein sauf que moi bon, sur mon autre frein en fait tu vois là fallait juste serrer desserrer t'avais deux bouts donc tu pouvais mettre même s'il y avait une poignée sauf que là je vais être obligé de re-enlever la poignée pour euh, du coup, faire passer euh, ben mon frein quoi et après remettre la poignée oh, c'est grave chiant. du coup on n'oublie pas les élastiques du coup il me reste les il me reste cela les rouges et blancs parce que c'est un peu orange Voilà. Donc je sais pas si je les laisserai. Donc les gars, je crois que on va passer enfin, te à des autocollants tout à l'heure les gars. On va mettre la selle, la selle, la selle, elle est belle. Hop, donc je crois que. que voilà, le magnifique et les gars, waouh, ce qui clac, clac, la petite selle, et voilà, petite poignée maudite, frein, shimano dehors, la petite Ça va déjà être la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Les gars là bon les il cheveux le quoi faire enfin, enfin Voilà quoi Autocollant scrape Scrape j'aime bien J'aime bien, bien les petits autocollants Les gars bien sûr les gars il y aura une partie 2 Je pense que je changerai les pegs Mais j'ai pas tous les outils chez One pour ça Donc faudra que je récupère chez mon père ou je sais pas où Donc les... je pense que je changerai les pegs Les, les pédales et voilà, les gars, c'est tout, hein. Bon, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche, tout ça, vous connaissez, les gars. On est en route vers les 600 abonnés, les gars. Bye, -bye pour une prochaine vidéo.